Mon gars, t'es en train de chier un bus là ou quoi là 20 minutes t'es dedans, t'es chier un tramway, voilà. Oh, C'est pas grave bon, celle-là. Allez hop, j'aime. Oh, Ça va aller fraîche. Hein. Bon, alors, on mmh. clappe quoi là Bon, j'espère que t'as faim parce que, que là, je t'ai fait une de ses spécialités, mon pote. Tu manges après, hein, tu veux mmh. tout de suite là. Ça te changera tiens, de tous tes grecs, etc. Là, c'est la spécialité de la maison. Tu vois Spécialité d'un show. Oh. Tu vas bouffer ça bien comme il faut. D'ailleurs, ça en est où Excuse-moi. Ça en est où ton... tes projets là Tu étais pas sur un. Oui, si, là, je suis en train de préparer ma websérie là. Qui va s'appeler Ceci mais pas Ceci. Itadakimasu ben, là, tiens, toi aussi Et je mange en fait ce qu'il y a sur... Euh, dans l'assiette ou... Je mange tout Tu te mets bien Là je vais faire manger pour mon pote, tu veux bien donc... Donc je te dis, je suis en train de préparer ma web série là, ceci n'est pas souci là, par rapport à, à mes projets, donc j'espère que les internautes, ils vont suivre quoi. Mm -hmm. En fait, il n'y a pas de raison, tu vois, ils étaient là, sûr qu'on arrête, nous ils vont pas... D'ailleurs, ça me fait penser, moi, vendredi soir, j'aimerais bien tourner un... Hein. Un petit truc. Ce <coughs> serait bien si tu pouvais prendre des disponible Ah là là, la citron vert, franchement, ça passe archi crème. Oui. Je l'ai prononcé. Non, tu vois, ça c'est un peu... Chaque fois tu rotes quand on bouffe. Gars. Non, mais je sais pas, moi c'est crème, tu vois. Non, non, mais... Mais non mais, hé hey, hé hey Non mais, vas-y. Non mais regarde. Pardon.